Alors nous continuons ce matin la série des mots difficiles, devenus difficiles ou obscurs, les mots de la foi. Et parmi ces mots de la foi devenus obscurs ou compliqués aujourd'hui, il y a le mot « Eucharistie ». Il en est ainsi depuis le XVIe siècle pour les protestants, en raison de la controverse sur la scène avec les catholiques voulant absolument se démarquer de la théologie romaine, les réformés ont renoncé au mot « Eucharistie » pour désigner le repas de la Seine. Ils lui ont préféré justement le mot « scène du latin « cena qui qualifie le repas du soir. Il reste que le mot « Eucharistie » est un mot biblique. Il traduit le terme grec « Eucharistia » qui signifie « action de grâce »,« remerciement ». C'est un mot que le Nouveau Testament utilise différemment et non pas seulement dans le cadre de la scène. Nous connaissons bien dans notre Église les termes « action de grâce ». Ils reviennent souvent pour désigner certains cultes à l'occasion d'un mariage, d'une communion ou bien d'obsèques. Mais nous parlons aussi, volontiers, dans le dialogue œcuménique, d'hospitalité eucharistique. Hospitalité eucharistique, c'est-à-dire de l'accueil de tous les chrétiens, quelle que soit leur confession. Or, sur ce plan de l'hospitalité eucharistique, il faut le dire, sans cocorico, mais il faut le dire, les églises de la réforme sont de loin les plus pratiquantes. Elles accueillent, en effet, tous les chrétiens à la scène, quelle que soit leur confession ou même leur absence de confession. Les termes eucharistie et hospitalité eucharistique, vous le comprenez, méritent qu'on s'y arrête et qu'on les définisse un peu plus. Commençons précisément par une clarification des termes. Le verbe grec eucharistia, se décline diversement dans le Nouveau Testament pour exprimer la reconnaissance, l'action de bénir, de rendre grâce, de remercier. Paul l'utilise en Colossiens 3 sous une forme adjectivale, la forme eucharistos, pour exhorter ses lecteurs à être reconnaissants. Soyez eucharistos, soyez reconnaissants. Au total, les différents emplois du mot « Eucharistia » se retrouvent 54 fois dans le Nouveau Testament, toujours avec ce même sens d'être reconnaissant, de rendre grâce, de bénir, de remercier. Le plus souvent, c'est Dieu lui-même qui est l'objet de la reconnaissance, mais pas uniquement. En Romains 16, par exemple, Paul se dit reconnaissant pour ses collaborateurs Priscille et Aquilas. Il exprime assez souvent aussi dans ses épîtres sa reconnaissance aux Églises pour leur engagement et pour leur soutien en sa faveur ou en faveur de ses collaborateurs. Les différentes occurrences du mot « Eucharistia » englobent tous les bienfaits, toutes les bénédictions, mais la tradition juive de dire la bénédiction, de rendre grâce avant les repas, et particulièrement à l'honneur dans le Nouveau Testament, notamment dans les Évangiles, et non seulement lors du moment de la scène. Tantôt, c'est le verbe « eulogosène » qui signifie « bénir » qui est utilisé, mais « eulogosène » signifie aussi « rendre grâce »,« remercier », donc tout comme le mot « eucharistia ». Et tantôt, donc, dans les récits, c'est le mot « eulogosène », et tantôt, c'est le mot « eucharistia ». Et j'ai trouvé particulièrement intéressant que dans le récit de l'institution de la scène de Matthieu, Matthieu utilise le gosène pour dire que Jésus rend grâce sur le pain, alors qu'il utilise le mot « eucharistia » pour dire que Jésus rend grâce sur le vin. Cet emploi récurrent du terme « eucharistia » fait sens pour notre hygiène spirituelle comme pour notre hygiène mentale. Les sujets de mécontentement ou d'indignation ne manquent pas, n'est-ce pas, dans nos vies. La foi va d'ailleurs normalement avec l'amour de la justice et avec la compassion pour ceux qui souffrent ou que l'on opprime injustement ou méchamment. Personnellement, j'aime bien la prière qui demande à Dieu « Éternel, fais-nous la grâce de savoir chanter avec ceux qui chantent. Savoir rire avec ceux qui rient, savoir pleurer avec ceux qui souffrent, savoir songer avec ceux qui rêvent, savoir crier avec ceux qui protestent, savoir dire oui avec ceux qui construisent, savoir dire non avec ceux qui résistent, agir avec ceux qui transforment. La foi remet normalement le cœur à la bonne place, mais les craintes sociales la peur d'être mal jugé, d'avoir des ennuis, de ne pas savoir réagir à la pression d'un différent ou d'un conflit peut rendre timoré et même parfois lâche. Il faut savoir en quoi et surtout en qui nous croyons et agir en conscience, avoir le cœur à la bonne place. Ceci étant dit, il n'y a pas que des sujets de mécontentement ou de révolte dans notre vie et même dans notre quotidien. De bonnes choses nous arrivent, heureusement. De bonnes choses se font partout et en tout domaine. L'altruisme, la générosité, le dévouement interagissent, Dieu merci. Sans parler de ces innombrables bénédictions que la Providence ordonne et dont nous profitons tous, les belles choses de la création, les nuits étoilées, les levées de soleil, les vues grandioses en montagne ou en mer, les petites joies du quotidien, le rire des enfants, la beauté des humains, la philosophie, les arts, les fruits des saisons et ces bons vins que nous dégustons. Oui, si nous comptons les bienfaits de Dieu, comme dit le cantique, c'est l'Eucharistia, c'est la reconnaissance qui monte dans notre cœur. L'Eucharistia, la reconnaissance, est une nourriture spirituelle et une hygiène de l'esprit. Elle est aussi une hygiène mentale. Car comme le disait le pasteur Wim, ce collègue alsacien que j'ai souvent cité du haut de cette chair, comme disait le pasteur Wim, la reconnaissance, c'est-à-dire l'Eucharistia, est le rempart de l'âme contre les forces de destruction. Ces forces de destruction que sont la rancune, l'hostilité, la médisance, l'orgueil, les préjugés, l'envie, la colère, à laquelle nous poussent parfois nos justes révoltes. L'Eucharistia. L'action de grâce, la reconnaissance, sont le rempart de l'âme contre les forces de destruction mentale et spirituelle. L'Eucharistia favorise l'équilibre, même face à l'injustice et dans la révolte. Elle nous apprend à savoir garder le cœur à la bonne place face au mal, afin qu'il ne ronge pas précisément, qu'il ne défasse pas précisément notre âme. L'Eucharistia, la reconnaissance, est assurément le rempart de l'âme contre les forces de destruction auxquelles nous avons affaire à l'extérieur de nous-mêmes, mais aussi à l'intérieur de nous. L'Eucharistia nous rend large, souple à l'intérieur, sans faire pour autant de nous des bisounours, incapables d'être fermes et forts lorsqu'il faut savoir dire non, parce qu'il faut savoir dire non, comme nous l'indiquent nos révoltes et nos indignations pour la justice. L'Eucharistia nous pousse à la reconnaissance, mais non pas à être des bisounours, des -oui, oui qui parlent tout le temps d'amour, de pardon, et qui n'arrivent jamais à s'indigner, jamais à se révolter contre le mal. L'Eucharistia, nous invite à l'équilibre de la reconnaissance et de l'indignation. C'est dans cet esprit de largesse, d'ouverture, mais aussi de fermeté que la notion théologique d'hospitalité eucharistique s'impose, se recommande elle-même. La scène est le lieu visible où l'hospitalité eucharistique se manifeste d'une manière éloquente, puisque nous accueillons, nous, dans notre Église, à la Seine, toutes celles et tous ceux qui disent dans leur cœur que Jésus-Christ est le Seigneur. Toutes celles et ceux qui disent Jésus-Christ est Seigneur sont les bienvenus, nous le disons dès l'institution. L'hospitalité eucharistique relève en effet d'une conviction profonde dans notre Église. C'est que nous ne sommes pas les détenteurs les propriétaires de la scène, pas plus que nous sommes les détenteurs et les propriétaires de l'Église. C'est le Christ seul qui préside la table de la communion et qui règne dans son Église. C'est lui qui donne sa communion sous les symboles du repas qu'il a institué lui-même et par lequel nous faisons mémoire de sa Pâque et de ses promesses. Du coup, dès la préface de l'institution, L'officiant déclare que tous ceux, toutes celles qui se tournent vers Jésus-Christ sont les bienvenus à ce repas du Seigneur. Si donc la scène, qui est un sacrement, si donc la scène est le lieu de l'accueil de toutes celles et de tous ceux qui se revendent du Christ, eh bien, c'est que toute notre Église, doit être l'Église de l'accueil de tous ceux et de toutes celles qui se revendiquent du Christ. Dieu ne nous appelle pas à l'étroitesse, mais à l'ouverture, conformément, évidemment, à ce qui est juste, agréable et parfait, nous dit l'apôtre Paul, dans le passage que nous a lu Pierre. (Romains 12). Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire à la mentalité de votre génération ». Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés à l'intérieur par votre foi, qui est Eucharistia, reconnaissance, afin de faire la volonté de Dieu, tout ce qui est agréable, bon et parfait. Il y a un équilibre à trouver entre l'hospitalité eucharistique, évangélique, et la capacité de dire non à ce qui déroge, à ce qui est bien, agréable et parfait. Le problème, évidemment, et c'est la source de toutes nos discussions, de tous nos débats, de toutes nos différences, c'est que nous ne mettons pas toujours le curseur au même endroit les uns les autres pour dire ce qui est bien, juste, agréable et parfait. En lisant l'Évangile de Jésus-Christ, nous trouvons néanmoins un critère, un terrain d'entente, et notamment dans ce passage qui nous a été lu de Matthieu, chapitre 5, où le Christ Jésus nous appelle à imiter Dieu, rien, rien de moins. « Soyez parfaits, dit-il, comme votre Père est parfait. » En lisant cet évangile, nous voyons bien que le Dieu de Jésus-Christ est le Dieu de la grâce, le Dieu de l'accueil, le Dieu de l'amour. Il n'est pas le Dieu de la règle intransigeante, il n'est pas le Dieu du rejet. Il n'est pas le Dieu de la condamnation. L'appel de Jésus à être parfait comme le Père est parfait, c'est-à-dire à, à l'imiter malgré notre faiblesse incarnée, va dans le sens de la sagesse, de l'ouverture, de l'hospitalité eucharistique. Alors, chers frères et sœurs, cette hospitalité eucharistique et cette exhortation à l'Eucharistia du Nouveau Testament nous laissera-t-elle impassible ce matin Certes, non. Et nous pouvons faire nôtre ces paroles de Colossiens 3 lorsqu'il nous est conseillé de nous supporter les uns les autres, de nous faire grâce réciproquement, de nous revêtir de l'amour qui est le lien de la perfection. C'est quand même extraordinaire cette parole. Revêtez-vous de l'amour, il s'agit bien sûr de l'amour agapé, cette charité, cette bienveillance qui est le lien de la perfection. Qu'est-ce qui nous relie les uns aux autres Ce ne sont pas nos coutumes, ce n'est même pas toujours la même foi commune puisque nous divergeons, heureusement. Dieu merci. Ce qui nous relie les uns aux autres, c'est le Christ et c'est ce lien de la perfection qui est l'amour, aimez-vous les uns les autres au sens de l'agapé. « Que le Christ habite dans nos cœurs, que la paix du Christ, dit l'auteur, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, soyez eucharistos. » J'espère que je vous ai convaincu. Soyez eucharistos, soyez reconnaissants. Vous voyez bien que l'Eucharistie ne concerne pas seulement la célébration de la scène, mais implique toute notre vie et toute notre Église. Amen.